Non. Non. Non. la porte ah. Ah. Bonjour, Gary. Comment vous Bien, bonjour. Parfait. Gary, vous allez faire une petite promenade. Hein vous allez devoir vaincre votre phobie et pour ce faire, franchir ce seuil. Non Pas la porte Allons, Gary. Ne faites pas l'enfant. Hein Tout se passera bien, ne non, vous inquiétez pas. Pas maintenant. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Hélas, c'est impossible, vous le savez bien. Hein Pensez au monde merveilleux qui vous attend à l'extérieur popularité, richesse, calme. Luxe, volupté, les petits oiseaux, les fleurs, la télé, enfin tout ça quoi. Derrière cette porte. Pas la porte Pitié docteur Et puis pourquoi qu'il trèche ce petit nid douillet Ici j'ai tout ce qu'il me faut. Mon jardin, mes plantes, vous avez pensé à mes plantes Qu'est-ce qu'elles vont devenir Et mon aquarium Vous avez vu mon aquarium Qui va nourrir ce pauvre bête Hein? Ben vous partez déjà Oui, Gary. Mais je reviens. Hmm? Continuez avec vos poissons. Dommage, vous auriez pu m'aider à pêcher la papillote. En cette saison, elles sont excellentes. Cher Gary, le passage d'une pièce à une autre ne peut s'opérer que par le franchissement d'une po... d'une po... enfin, pour simplifier, disons d'un cadre vertical mobile séparant deux espaces distincts, permettant la libre circulation entre ces espaces. Vous me suivez Bah euh... Bien. Je vous propose donc un petit exercice qui vous aidera à dominer votre phobie. Hmm non Pas... Porte non Calmez-vous, Gary. Écoutez-moi, hm si vous franchissez le seuil de cette... embrasure, euh, oh vous serez toujours là. Vous ne risquez absolument rien. Menteur Démonstration. Regardez-moi. Là, je suis ici. Hm oh. Je suis là, mais comme vous le voyez, je suis toujours ici tout en étant là-bas. Amusant, non Vous voyez, c'est absolument sans danger. Oh. Venez, nous allons passer ensemble. Ah bon, d'accord. Messieurs, débarrassez. Allez. Allez, c'est fini. Hmm Comment vous sentez-vous, Gary Écoutez Vous entendez La musique Oui, c'est formidable, n'est-ce pas Ah, et vous voyez Qu'est-ce que je vous disais Sérénité, douceur, sécurité, un vrai petit nid d'amour. Thé, café, jus d'orange Non, merci, c'est gentil. En tout cas, je vous félicite. Je dois dire que la façon dont vous avez aménagé votre intérieur est du meilleur goût. Vraiment Vous aimez J'adore je dirais même que j'ai un faible particulier pour vos peintures, figurez-vous. Hmm oh, Ce ne sont que quelques petites œuvres sans prétention, vous savez. Ah non, non, je ne suis pas d'accord. Les couleurs, le mouvement, les matières, la composition... Non, croyez-moi, la plupart de ces toiles mériteraient un vernissage en grande pompe dans les galeries parisiennes les plus réputées. Je vous assure... <rire> enfin, hors de ces murs, quoi. Hein Et mon aquarium Qu'en pensez-vous À la je n'ai qu'un mot. C'est bien simple, un must, le point d'orgue de votre aménagement. Non, pas par là, mon aquarium, là, de l'autre côté. Ah oui, bien sûr, oui, oui, sir. votre aquarium, oui, <rire> suis-je bête. Bon, maintenant, Gary, écoutez-moi bien sagement. Hmm? Comme vous le savez, les meilleures choses ont une fin. Et vous n'ignorez pas tout l'intérêt que je vous porte. porte. Ah « Gary, ça suffit maintenant. Il est l'heure. »« Non, ce n'est pas l'heure Sortez de chez moi Sortez !»« Gary ne m'obligeait pas à employer des moyens que je réprouve. » Je crois que nous n'avons plus le choix pas, pas la porte, pas la porte Allez-y, poussez, poussez plus fort Encore, encore, poussez, poussez Oui, poussez encore Ah, ça y est il est enfin là.